Aujourd'hui, en fait une vidéo pour comment avoir du linge VIP sans être VIP. Alors, comme, euh, comme vous voyez, désolé, mais j'ai été 21 d'avoir mis ton nom quasiment, mais j'ai été 22 C'est à cause que je t'admire vraiment beaucoup. Euh. Alors, c'est juste ça il vous faut un compte que vous allez créer un compte que vous voulez avoir le linge VIP et Oups et MSP Access ceci alors et voilà, on est au compte vous voyez euh, j'ai des écrits d'eau rose Hmm. J'ai quasiment juste du langage VIP, donc hmm. là vous êtes comme un, peu vrai, mais je vais vous le montrer, comme si je voulais lui donner un cadeau, ça apparaît tout VIP, là vous êtes comme si c'est facile, t'as déjà été VIP, j'ai quasiment toutes des enfants VIP, ah, c'est facile, t'as déjà été VIP, alors c'est -ce quoi je voulais montrer ah oui j'ai jamais été vieille alors comment j'ai fait ah, comment te fais alors je m'en veux oh, et aussi vous allez avoir besoin de charles proxy ah, comment te faites oh my god on va attendre que le charles ouvre Et puis c'est ma première vidéo Fait que... No quid to Alors c'est vraiment long Alors voilà, il est ouvert Je vais le désactiver Alors là, vous prenez tout le linge VIP que vous voulez Mais sûr, moi je prends n'importe quoi Oh. Attendez. attendez Attendez Attendez Puis désolé pour le bruit que vous entendez en arrière euh, C'est genre ma mère Donc prenez tout ce que vous voulez de VIP C'est long. Je le fais par là. Alors, je me fais le look et je remets. Et voilà, c'est pas mal toute VIP à part un truc. Alors, ça donne ceci. Il vous faut votre Charles proxy. qui Vous l'activez. Devenez un VIP en arrière ici. Ça l'ouvre tout seul, automatiquement. Exécute Et petite réponse à aimer. Alors, vous allez en m'embauche vous allez à Membership Time Out of Date 2017, parce qu'on est en 2016. Vous rajoutez tout le temps une année. Vous faites Execute. Ça fait comme si vous étiez VIP. Désactive le bugpoint pour être sûr que ça ne pas. Alors c'est comme si vous étiez VIP, comme je vous dis. Voilà. Vous le faites une fois et vous le refaites une deuxième fois juste pour être sûr. Alors, ça donne ceci, c'est cool. Là, vous allez voir dans, euh, dans ce, liste de souhait, si vous les avez. Et voilà, vous les avez. ça. Vous pouvez faire euh, tant de choses que vous voulez. Même, vous pouvez vous mettre des robes de luxe. Moi, je fais souvent ça ben je ne sais pas souvent cet axe parce que sinon c'est plate, on est riche puis ben rien à faire hein alors vous... moi c'est mon compte qui, qui a juste des trucs vip alors tout ce qui n'est pas vip je le donne ah puis dans pas long aussi je vais vous donner un compte msp alors je reviens, je me fais un autre look. Alors voilà, vous vous créez un nouveau compte. Et <rire> mmh. au hasard. Alors on s'en fout, moi je la laisse comme ça. Parce que de manière demain, non, sinon, vous allez être banni. Vous vous appelez de nom. Euh, lol, lol, lol. Trop, trop lol. Moi je me suis appelé lol, lol. Lol. Fait que, lol lol lol 3 lol mot de passe lol 3 ça va être lol 1 2 3 je m'en fous lol 1 2 3 j'accepte créer mon compte lol 1 2 3 et si vous écrivez le mot de place plus le petit dos ici on est en euh, ton truc euh, FR, vous cliquez sur FR. J'attendais que ça vous crée le compte ici, comme ceci. Et voilà. Ça vous donne ceci. Et vous pouvez connecter. Alors, on se reconnecte. Et je vais me connecter, je reviens. On se reconnecte pas tout de suite, tout de suite. On finit ça, on fait login. Ça fait ceci. Vous faites set high count level to 6. On attend, ça fait OK. Vous faites hack. Là, ça vous donne 5000 000 puis 1 000. Vous faites « hack, ça va vous donner 10 000 puis ici 2 000. Alors, voilà. Vous faites « Login » pour se connecter. Alors, vous avez plus besoin de ceci. Vous le fermez. Vous ne faites pas sur un compte que vous avez déjà parce que ça va vous faire fermer d'en face. Alors, voilà. Vous allez chercher votre compte. Moi, c'est 21 Je reviens. Voilà. Alors, vous avez besoin de votre encore Charles Proxy. Alors, je reviens, mais qu'il soit allumé avant. Je vais me donner ses cadeaux. Et okay, voilà. Je reviens, mais qu'il soit allumé. Alors, voilà. Il est allumé. Tout. On fait liste de souhaits. Ça l'allume. Votre chose. Exécute. Euh, ça être très réponse. AMF. Vous allez à item e Vous les changez toutes. Ici, à actor vous mettez 1. Puis à VIP, vous faites 0. Comme si c'était pas VIP. Alors, vous le faites à toute. Toute la gang. Alors, je reviens, mais que ça soit fait. Alors, moi, c'est tout fait. Je fais Execute. Et voilà. Vous voyez le signe qui est pas VIP. Vous faites Done donne donne donne donne donne et voilà vous faites execute vous faites X vous faites OK OK à toutes oh ça a juste OK ça marche à toutes vous faites OK à toutes comme ceci ça vous les ajoute toutes et voilà vous allez ici à votre. Pour voir si vous avez les cadeaux. On regarde si c'est les bons. Oh my god! C'est tous mes souhaits VIP! Alors, j'ai plein de trucs VIP! Alors, merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Euh, je vous dis tout de suite, ça va être quoi la prochaine vidéo? Alors, ça va être comment? C'est la même technique un petit peu, ça va être. Comment avoir la casquette, parce que moi, je l'ai, je suis toute contente. Euh, sur mon autre compte, par exemple, Alibelli, que je vais faire aussi des vidéos avec. Alors, euh, ben c'est ça. Euh, je vais vous le montrer que je l'ai, la casquette euh, VIP, avec le compte, je rev... euh, euh, avec l'autre compte, je reviens. Et voilà, je l'ai ici. Alors, je vous dis comment j'ai fait dans une autre vidéo. Alors, à la prochaine! Ciao, ciao!